Vous savez cette expression qui dit d'une femme qu'elle fait l'étoile de mer au lit Elle me rend folle, cette expression. Je vous explique pourquoi. L'étoile de mer au lit, c'est globalement être allongé, les bras ballants, les jambes écartées et se laisser faire. Et on va souvent dire, en disant, en faisant ce commentaire, qu'une femme fait l'étoile de mer, qu'elle est feignante, qu'elle laisse le mec faire tout le travail, que euh, elle se laisse faire, mais qu'elle n'y met pas beaucoup du sien. Mais, peut-être qu'on peut, qu peut d'abord se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle fait la morte Pourquoi est-ce qu'elle ne bouge pas Est-ce que dans un rapport sexuel qu'elle aurait vraiment désiré, et auquel elle aurait consenti, elle serait pas un peu plus engagée C'est-à-dire que si une femme fait l'étoile de mer, ou un homme d'ailleurs, mais c'est probablement... Pas qu'elle est fainéante, mais plutôt qu'elle n'a pas envie d'être là. Qu'elle se force pour faire plaisir. Ou qu'elle est figée. Est-ce que vous connaissez cette réaction de figement C'est un peu comme quand une souris par exemple est face à un prédateur ou... ou un petit lapin surtout face à un prédateur va se tétaniser. Vous avez déjà vu cette image d'un lapin tétanisé ou d'une biche devant les phares d'une voiture qui ne bouge plus C'est pas... L'animal qui décide, je ne vais plus bouger, je vais faire le mort en attendant que le prédateur s'en aille. Non, c'est une réaction biologique automatique de son cerveau qui tétanise, qui fait qu'il ne peut plus bouger. Chez les humains, c'est pareil. Une des quatre réactions de stress, donc on a l'attaque, la fuite, l'immobilisation ou la suradaptation, donc la soumission. Bah, dans le figement, c'est exactement la définition de l'étoile de mer. On est là. On laisse faire, on bouge pas. C'est vraiment très très loin de juste elle est fainéante. C'est vraiment plutôt pour moi la définition d'une agression sexuelle ou au moins d'un rapport vraiment pas désiré par la partenaire, qu'elle a peut-être dit oui avec ses mots, mais en tout cas son corps dit non. Si votre partenaire fait l'étoile de mer, posez-lui la question est-ce que tu en as vraiment envie d'être là Qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce que tu ressens Si elle dit « je sais pas », moi j'entends de la peur derrière. Creusez un peu. Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu n'as pas envie Qu'est-ce qui se passe Ou si vous vous reconnaissez à fait les, faire l'étoile les de mer, est-ce que c'est vraiment que vous avez euh, bah juste envie de rien faire Et ça peut être ça aussi, parfois par moment, ça peut être bon de juste se laisser aller, de ne pas bouger, de laisser l'autre prendre soin de notre corps et de complètement ah, se relâcher. Ouais, mais souvent, c'est pas ça, on se l'accorde. Hein. Souvent, c'est plutôt au contraire qu'on est là, qu'on attend que ça se passe, qu'on a envie que ça s'arrête. Si c'est votre cas, vous n'avez pas besoin de continuer à vous forcer. On peut apprendre à faire différemment. Se forcer pour faire plaisir j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus ça peut pas nous rapprocher juste arrêtons d'utiliser cette expression qui minimise le non consentement qui minimise le non désir qui rend normal et acceptable de se forcer pour faire plaisir c'est pas ok si quelqu'un fait l'étoile de mer c'est pas ok. C'est qu'il y a quelque chose à un endroit ou à un autre, que ce soit un trauma passé, que ce soit la manière dont c'est en train de se passer, que ce soit qu'elle n'en a pas vraiment envie. Il y a quelque chose qui n'est pas ok. Posons-nous la question et faisons différemment.